Bonjour, je m'appelle Sonia Barbier, j'ai créé Sacrebleu Marketing il y a un an et cette société m'aide à faire avancer mes coachés pour qu'elles réussissent à trouver des clients grâce à Instagram. Alors, comme toute entrepreneuse, je suis seule à la tête de mon business, ce qui fait que parfois je me pose des questions et je me demande si je vais dans la bonne direction, si je fais bien les choses. Alors, j'ai cherché une coach business pour m'aider à m'orienter et m'aider à prendre les bonnes décisions. J'ai regardé plusieurs coachs business et je n'arrivais pas vraiment à trouver une personne avec qui ça matche bien, jusqu'au jour où j'ai rencontré Virginie. Je l'ai rencontrée dans le groupe Les Créateurs dans la Jungle et on présentait toutes et deux des, des masterclass. Et le jour où j'ai vu Virginie présenter, je me suis dit, elle, elle est super sympa, j'ai envie de travailler avec elle. J'ai posé une demande pour un, une, une session découverte avec elle et euh, Virginie m'a euh, bluffée. Elle savait tellement de choses, elle avait l'air tellement à l'aise, tellement pro. J'ai eu envie de bosser avec elle. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'elle euh, bah, était super honnête. Et elle m'a dit au départ qu'elle bah, voilà, n'était pas sûre que l'accompagnement qu'elle proposait soit fait pour moi. Donc, euh, donc ça ne s'est pas fait. Et puis, on a rediscuté plus tard, peut-être deux, trois mois plus tard. Et elle m'a dit, OK, je vais t'accompagner si vraiment euh, tu penses que ça peut t'aider. Donc, vraiment, j'ai aimé ce côté hyper honnête chez elle. Mais alors, ce que j'ai surtout aimé... C'est qu'avec Virginie, certes, elle est super sympa, donc c'est vraiment comme limite comme être avec une amie. Mais c'est aussi quelqu'un qui va aller dans le détail. Non seulement ses coachings sont hyper pro, c'est-à-dire qu'elle est toujours prête. Elle va aller regarder, elle va les préparer. Elle a bossé plus que moi sur, sur mes projets. Elle est allée checker tout mon site internet. Elle a checké tous mes comptes Instagram, LinkedIn. Elle a regardé partout. Elle a vu tout ce qui n'allait pas. Elle m'a fait des rapports dans tous les sens. Donc ça, ça m'a extrêmement aidée. En plus de ça, pour m'accompagner, il y avait des formations que je pouvais visionner, donc il y a 4 modules ou 5 modules, je n'ai plus le nombre en tête, mais voilà, il y a des modules de vidéos à regarder qui vous expliquent comment optimiser votre site internet, comment optimiser votre compte Insta. Alors pour une coach Insta, elle a réussi à, me, à, me, à aussi me, me, me surprendre par des petites astuces qu'elle a ajoutées en plus. Vraiment, elle, elle est allée dans le détail. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'elle n'hésite pas à me, à me taper sur le dos si je, si je ne vais pas dans la bonne direction, ou si d'un seul coup, je me lance sur quelque chose qui n'était pas prévu dans le coaching. Mais toujours avec gentillesse et avec beaucoup d'humour de, beaucoup de, et de, de passion. Enfin, Virginie, c'est quelqu'un de super carré, de super passionné. Et surtout, c'est quelqu'un qui a 7 ans d'expérience. Donc, quand elle vous parle, euh, elle sait de quoi elle parle. Donc moi, ça m'a extrêmement aidée, ça m'a rassurée, ça m'a aidée parce que je suis quelqu'un qui a mille idées à la seconde. Je pars dans tous les sens, donc elle a vraiment recadré tout ça. Elle m'a permis de réorienter mon business, de euh, me cibler, de me nicher. On a travaillé vraiment en profondeur et aujourd'hui, bah, je me sens beaucoup plus à l'aise. J'en ai discuté avec euh, certaines personnes qui, au début, me, ne comprenaient pas ce que je faisais et qui me disent que depuis qu'elles ont fait le coaching, euh, c'est beaucoup plus clair. Donc, vraiment, j'ai adoré ce coaching. J'ai découvert euh, plus qu'une coach. C'était limite une amie qui m'a aidé à avancer et qui m'a offert toute son expérience, toute son expertise, tout son temps. Euh, je peux la contacter quand je veux sur WhatsApp. Vraiment, si, si vous avez un doute sur ce, sur ce coaching, euh, n'hésitez pas à me contacter. Je, je, je vous dirai euh, tout le bien et je suis en train de vous le dire euh, à ce moment. Mais vraiment, les, les coachings avec Virginie, ça a été... Euh, ça a été euh, énorme. Voilà, c'est le meilleur coaching que j'ai jamais eu. Donc, pour tout ça et, euh, et pour, pour, pour les moments de, de rire aussi euh, et puis les moments de claque dans la figure, euh, merci, un grand, grand merci Virginie. Et, euh, et n'hésitez pas, les filles, prenez le coaching avec Virginie. Bye.